Euh, salut à tous les amis, c'est Lesco77, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft accompagnée de ma soeur, salut. et c'est kelly Donc euh, on va essayer de survivre une seule nuit, elle y elle, elle, elle a pratiquement jamais joué alors que moi j'y joue pratiquement on peut dire euh, tout le temps. Donc là je vois déjà un truc là-bas, ça m'intrigue, et donc du coup là, quoi, la vidéo commence maintenant. Vas-y viens, sur moi Bon, du coup, on part à la... Ah, ah j'entends un squelette. Ouais, par contre, faut que je retire les sous-titres. Voilà, c'est bon. Ouais, par contre, j'ai déjà faim, donc c'est déjà un problème. Ah, désolé. Ah, mais bah, ça va me donner encore plus faim. Ah, il y a... y a des loups, attention. Et aussi j'ai entendu des poissons d'argent. Vas-y, viens, on va à la tour. Ben si je les attaque, oui. Ah je vais tuer un cochon. Quoi OUI C'est des villageois ennemis Cours C'était une mauvaise idée Ah c'est bon, c'est bon. Bon, récolte du bois. C'est quoi cette ville oh <rires> Mais ils sont, ils arrivent Ouais, t'inquiète. Ah, je sais, regarde. Comme ils sont dans l'eau, ben ensuite, on va à leur tour et on récupère des trucs. Ça nous fera un bon début. Ouais, par contre, je vais pas tenir longtemps si je reste là. Ça c'est pas des villageois, c'est des villageois. Parce qu'ils sont mais hilarants Mais ben, je vais à la tour, je vais à la tour non. Car tu vois eux ils sont trop bêtes oui. Il y a un trou. Il y Mais non mais ils me détectent de loin, c'est abusé Ouais, je vais essayer de les contourner comme ça, là. Ouais, ça fait faire de sport. Non. Non. Mais non, mais c'est abusé. Oh non, je vais mourir. Non. Regarde. C'est soit on va aller piler euh, les pilards ou soit on, on va chercher des trucs. C'est pas, hein. pas grave Il reste pas que Illuminati confirmé Tu sais comment faire une pioche au moins Ah bah t'as fait des dégâts de chute hein. Regarde normalement à côté du spawn bah t'auras une mine enfin une espèce de, de trou oh oh es où Ah es sous la terre Je suis pas sous, sous la terre Ben bah, viens Eh hey, le creeper il a explosé ah. juste derrière moi bah ben, moi aussi Mais mine avec une pioche en bois tiens Là on a déjà beaucoup de fer Je vais essayer de les kill avec euh, une épée en pierre Oh le charbon qu'il y a Faire encore, moi je tr... Qu ce que je trouve de la pierre, mais aussi tu mines pas euh, des, des ouais. trucs, mais aussi ouais. elle mine pas euh, que en bas comme ça là. Ah, ben de la terre Et aussi. On va essayer de se faire euh, la tour avant la fin de la journée. Fais-toi une épée, puisqu'on va aller les raids ah. Ah, okay. Je vais me venger. Fais-toi une épée ou une hache. Pourquoi tu me passes de l'andésite Reprends ça. Mais au pire, moi je vais me faire une épée et une hache. Voilà. Oh non, c'est la nuit. C'est pas grave, t'inquiète. Mais il faut juste pas les regarder dans les yeux. Eh bien, on va les, les piler de vite fait. De toute façon, après, on sera en sécurité dans leur tour. Voilà, ouais. vas-y, viens. Mais non, leur tour, ça sera pas avec des zombies. Regarde là, les zombies commencent déjà à spawn. Vas-y, run for your life. Mmh. Bah ben, si là tu cours Bah oui. oh, a... ben, les œufs pour l'instant servent à rien vu qu'on n'a pas de ferme Mais cours là tu vas pas me laisser toute seule Mais chilla toi Attends, Allez, Ils sont un, à l'intérieur Non non c'est moi j'ai ouais. fait ça hein. Ah ils arrivent ils arrivent Ils arrivent Vas-y monte tout en haut monte tout en haut Vas-y y'a un coffre Oh des patates Des flèches il des arrive, bûches Attends viens on les attend là Non mais t'inquiète je les ai bloqués Vas-y attends j'ai une fiole Voilà attends, je fais comment tu veux que les coffres mais c'est clic droit, mais là c'est bon. Tu peux juste le prendre. Mais le mine pas avec une pioche. Bon, il y a un creeper. En les, vrai, les la joie, enfin, les pillards. Oh, oui. Mais on peut On peut les tuer, quoi. Vas-y, attends, on les bloque. Et je les déjà bloqué t'inquiète. On les bloque quand même. Comme ça. Oh lolo. Oh regarde, oh il m'a vu. Oh mon dieu, ils m'ont vu. Vas-y, tirez-moi dessus. Ah, je suis trop loin, hein Ouah, toi tu vas miner clairement leur tour. T'inquiète, je sais ce que je fais. Par contre, je sais pas s'il y a d'autres coffres. Bah moi aussi. Ah si, c'est pas grave. Moi, en vrai, je suis prêt à aller les tuer. Oh, ils ont criblé leur arbalète. Oh, oh là. Bon, bah, vas c'est notre nouveau QG. Hein. Par contre, fais gaffe au, au grand trou que j'ai laissé. C'est un monstre aussi. Hein. Comme ça, il y a pas de monstres qui spawn. Les eh gens si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça, dites-le peux... Non mais ils vont. Oui. C'était quoi ça C'était des squelettes obligés. Salut, salut, salut, salut, salut. Attends, je vais récupérer une bannière. Hey, voleur. voleur de quoi? Rip la bannière. Bah battant avec le bois que j'ai obtenu, je vais essayer d'en récupérer une ouais. que tu fais? Je vais essayer de faire un truc pour récupérer la bannière et apparemment c'est, je me suis déjà failli. Attends, faut que je récupère une bûche. Mais non, t'inquiète, ils sont en bas. Mais purée mais c'est abusé Voilà j'ai la bannière menaçante hey, ta soeur, elle, mange des mouches. <rire> elle mange des cafards <rire> Regarde j'ai récupéré la bannière ah, mais moche. Je sais Par contre j'ai une seule laine Je peux même pas faire de lit Alors, mais remets la bannière. Oh, bah, Vas-y, moi je vais aller les tuer. T'inquiète. Suis... Des... Des... Des... Des... Des... Des... Par contre, ils sont nombreux. Ah, Ouais. Attends attends attends attends, faut regarder si si on en a ici. bah tiens, il y en a en dessous de toi. essaye de le toucher. Ouais. t'as Attends, je vais essayer de faire un trou, voilà Attends, je vais essayer de, de les tuer à la hache Attends, attends, mais Allez, cher, il est mort Mais T'es nul comment, Minecraft Ouais, tu vas mourir, t'es déjà morte Ouais, au pire on saute euh, à trois, ok Non, attends, attends, attends, attends, ils viennent Voilà, il est mort Mais Pourquoi lui, il monte pas Viens, non, viens Oh, je me suis mangé des flèches. Allez, voilà. C'est bon, j'ai tout fait. Ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur. Mais attends, il y en a un, il a lâché une arbalète. Mais je sais pas. C'est où Vas-y, c'est ici la sortie. Ouah, wow, comment il est venu il hey, a speed Ça se trouve t'as récupéré l'arbalète, regarde dans ton inventaire. Ah ouais. Par contre, moi j'ai des flèches. Non, arrête. Attends, bah vas bah, on a conquéri la tour hein. Oh des loups Si tu veux qu'on qu ait des loups ben bah, il faut tuer des squelettes Bah ouais Mais non mais t'inquiète Quoi Oh il y en a encore. Attends, j'arrive. Non. Ah, viens, viens, viens, viens, ils sont plusieurs. Attends. Aïe. Ah, bah attends, il y en a un juste devant moi. Mais t'es où Non. J'arrive, j'arrive. non, non. <rire> voilà je suis mort Regarde, y en a encore. ah ouais ouais ben faut aussi aller tuer les moutons vas-y c'est par là qu'on descend Déjà, faut tuer. ça se trouve ils sont encore euh, revenus ici là Déjà, faut tuer tous les Raté Attends tiens des flèches. Ouais. Y -y -y -y. Y -y. Cours, cours, cours Eh <rire> hey, par contre, comment il trace T'es où Je suis là, je suis là y -y -y -y. <rire> La grande cavale Mais attends, ah ouais. là, j'ai déjà trois laines. Donc, et du coup, mmh. il en faut attends, encore. Je... Euh... T'as la laine. Comment on fait pour lâcher des trucs C'est A ah, ou sinon c'est W. Mmh. Ah bah. Si, merde. Mais il n'y a rien du tout. Vas-y, oh. viens, on se pose une maison là. Je veux qu'on creuse une maison Ah ouais Bon bah j'ai J'ai des torches Vas-y on se fait un mini endroit Ouais, t'inquiète, faut quand même un peu d'espace, mais creuse avec une pioche. C'est bon comme ça, c'est bon. Non, attends. Ouais, mais c'est bon sur les côtés. Ah, bah, c'est cassé. De quoi? Ma pioche. Ah. T'inquiète même pas. Bon, bah, vas-y, il nous faut une porte. Donc, on a déjà un coffre. Mais une T'inquiète, j'en ai quatre. Oh. Voilà. Oh. Vas-y, creuse aussi ici. et c'est pas l'établi l'établi je mets ça là non. je vais faire une porte normale ah ben non c'est trois ouais, portes on va chercher ouais bah ben attends on va chercher vite fait ben tu cherches. Là je vois des vaches. Non, ouais, il y a des citrons. Je ne savais pas. Ah. Donc des fours... Euh. Purée On part récupérer des moutons, enfin les tuer quoi. Et regardez, qu'on fabrique notre lit, enfin nos lits. Ben voilà quoi. Surtout avec les illagers, enfin les pillards. Je nage, c'est incroyable. J'aime là en point 14. Et de 1. Et de 2. Et 2 3. Et un cochon. Et encore une vache. Okay. T'inquiète moi je suis un farmer chinois de Minecraft Fabriquer une table d'enchantement pour moi, c'est facile. Oh, j'ai traversé euh, les l'île qui séparait la tour et lui. Le... Bah, attends, regarde si dans mon coffre j'ai pas une laine. Non. Pas. Ah, ouais, donc ça veut dire il faut que je tue encore un mouton et espérer avoir une laine. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Bon bah il n'y a plus de moutons. Hein. Ah bah c'est si, j'ai une laine euh, grise claire. Bah attends, essaye de tuer le poulpe qui vit à côté. Regardez les gens pour l'instant c'est comme ça chez nous, c'est pas beau là. Hein ah, peu... Attends j'ai oublié où on était. Appuie sur F3 et dis-moi les coordonnées X, Y et Z. Euh, 10, 611. 10, 10. 611. Ah c'est bon j'ai trouvé. Ah. Je reviens du travail. Ah ouais j'ai aucune laine. Un lit. Là, genre on met ici le lit oh ça fonctionne pas avec euh, des laines différentes oh c'est pas grave attends. je vais tuer le poulpe qui vit devant enfin les poulpes Purée, juste une seule poche d'encre. Allez, donne-moi son deux. Non, reviens Je t'aime, Poulpi Je t'aimais pas, en fait. Purée, mais il a rien lâché. Vas-y, on fait un peu de poing. Ah si, attends. Bah attends, faut... Ah, non, rien. Vas-y, je l'en fais. Non, attends, j'arrive. Vas-y, je, je, je commence. Ok. Vas-y, attends. Fais-toi. Bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. Bah, Comme vous voyez, on a déjà fait un seul lit. Et euh, bah voilà, là pour l'instant on a notre petite maison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que dans Minecraft vous plairait ou si vous voulez que je fasse un autre. Euh, bah du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche. Voilà, c'est tout. Il y a des undermen. Oh ouais, je l'ai énervé je pense Bon bah c'était tout pour euh... Ah il se calme pas hein. Bon bah c'était tout pour euh, cette vidéo Donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner et à activer la cloche des notifications Donc c'était l'esco77 C'était l'esco77 Avec l'anderman qui écrit derrière et bye bye.